Avec Laure de la Rodière sur le salon blockchain de Chartres. Bonjour. Jean, bonjour. Jean-Michel Mi s'est prêté à l'exercice hier d'une petite interview de 5 minutes. Et eh ben on va la renouveler avec vous. On s'était déjà croisé lors d'un événement blockchain in Paris euh, il y a un, un petit mois. édition, il y a mois, bon, un mois. Un petit mois. Euh, cette semaine, ça a pas mal bougé dans le monde de la crypto-monnaie, surtout sur les cours. Alors les cours sont une cause ou une conséquence. Ça. Euh, ça, on, on reverra ça, ça a surtout bougé au niveau des amendements et de la flat tax de 30% qui est donc définitivement adoptée pour la à l'Assemblée, il y a le Sénat encore Ensuite, ça passe et à Sénat. après il peut y avoir une nouvelle lecture donc euh, vous aurez euh, la phase finale le 15 décembre D'accord. on aimerait avoir encore quelques ajustements je pense que pour faire bouger encore euh, sur quelques petits points le gouvernement pas sur beaucoup mais sur quelques petits points en fait, Okay. La dernière fois à Blockchain in Paris, on était vraiment sur un timing pour ce passage en Assemblée début 2019, donc je vois que ça s'est accéléré. Pour peut-être donc une application de cette flat tax vraiment, on est sûr pour 2019, en oui. tout cas si ça passe après cet aller-retour Sénat ou l'Assemblée. Encore une fois, je connais votre position par rapport à, aux autres pays européens ou à nos voisins, qu'on cite tout le temps, c'est-à-dire à savoir l'île de Malte et puis bien la Suisse que vous citiez tout à l'heure. On n'est pas sur une concurrence euh, équitable au, au niveau des, des pourcentages. Il euh, y a aussi d'autres problématiques sur le point fiscal, à savoir la conversion crypto-fiat qui reste sur l'exchange, c'est-à-dire oui. sans faire le cash-out, c'est-à-dire de renvoyer les cryptos convertis directement dans son compte bancaire, où là-dessus, je sais qu'il y a des amendements. Donc, Nous avons déposé là. des amendements là-dessus, c'est peut-être un des points sur lesquels on peut faire évoluer le, le gouvernement, en tout cas Pierre Persson, Jean-Michel Misse nice et moi-même, et puis d'autres députés euh, qui avons travaillé sur ces sujets, euh, tenons à faire évoluer le, le texte de loi sur ce point-là. Je voudrais revenir aussi sur un autre point quand même qui est important, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas une, une vraie flat tax, hein. c'est un taux à 30% comme pour la flat tax, mais le gouvernement refuse de considérer les crypto-monnaies, les crypto-actifs comme des valeurs mobilières d'ailleurs c'est assez juste parce que ça, ce ne sont pas nécessairement l'équivalent de valeur mobilière pour les sociétés donc euh, tout ça, d'un point de vue fiscal et d'un point de vue comptable, tout ça est un petit peu compliqué comme technique et finalement on a euh, adopté un, un régime de fiscalité spécifique euh, aux crypto-monnaies il n'y a pas de fiscalité quand vous faites des échanges crypto à crypto il y a uniquement une fiscalité quand vous faites de la conversion crypto à Fiat. Alors aujourd'hui, si vous, vous, votre conversion reste sur la plateforme, malheureusement, ça sera fiscalisé. Euh, ce qu'on aimerait, c'est que ça soit, quand ça arrive, dans votre compte en banque, en fait, que ça soit fiscalisé. C'est sur un, une vision annuelle. Euh, nous avons aussi milité pour qu'on puisse avoir des reports de, des moins-values sur les plus-values sur une dizaine d'années, comme pour, pour la, la, la plate-taxe. Et malheureusement, là, on n'a pas eu gain de cause. Mais. Euh, c'est un, un système intermédiaire qui n'est euh, pas le plus intéressant d'Europe parce que ça, euh, ça serait faux de vous dire ça, mais qui est proche de, de, de la flat tax et qui peut permettre au moins euh, aujourd'hui à des entreprises d'avoir une visibilité et puis euh, et de, et donner un cadre, que ce soit réglementaire dans la loi pacte ou fiscale là, dans la loi de finances et bientôt euh, comptable avec euh, l'autorité des normes comptables qui va rendre euh, ses préconisations pour euh, le mois de décembre. Qui permet en fait à cette économie de se développer très bien. Est-ce que au Sénat, donc vous nous parlez de l'équipe de crypto députés, une petite dizaine pour vous, 10-11 pour Jean-Michel Mi, encore une fois, Eric Botorel, Pierre Persson, euh, vous euh, et Jean-Michel Mi lui-même, Quelles sont Valérie, les autres Il y a d'autres femmes, s'ils ont les quand même, ben oui, ben... Valéria Fort maintien, une députée absolument remarquable, qui fait un travail de fond euh, remarquable, et Christine Union par exemple. D'accord, vous avez aussi des soutiens donc au Sénat pour la prochaine. La prochaine étape. Sénat, on les a moins bien identifiés, nos sénateurs fans de crypto. Euh, moi, j'ai eu un rendez-vous avec le, le, le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, donc qui est un homme important de la loi de finances, qui est euh, sénateur de loire donc euh, qui connaît bien ce département. C'est l'ancien président du Conseil départemental de loir euh, qui est attaché en fait à, à avoir une développement de la blockchain en France, donc ça c'est une bonne chose. Et euh, sur la loi Pacte, en revanche, n'ai pas encore vu le rapporteur. Euh, qui s'occupe de ces sujets, mais je compte bien le voir parce que c'est important, en fait, euh, que le Sénat euh, examine euh, les propositions qui sont faites dans la loi de finances et dans le loi de Pacte avec euh, la même ouverture, en fait, que, que l'Assemblée nationale. Alors moi, je trouve qu'il y, y, y a également un grand absente. On voit, on voit que Bruno Le Maire, quand même, euh, s'engage se, dans, dans le combat, mais c'est euh, Mounir Majoubi. Je le trouve pas très... Euh, très euh, très impliqué dans, euh, dans le, le combat médiatique envers euh, la blockchain et les crypto actifs par rapport à l'équipe des crypto députés. J'ai vu une petite interview là-dessus, mais je trouve qu'il est, il est, est moins impliqué là-dedans que dans le combat envers je sais pas, les incubateurs de startups ou euh, vraiment la, la pure tech ou la French tech à l'étranger. Euh, Bon, vous ne pouvez pas parler pour lui, mais... Euh... Non, je ne peux pas parler pour lui, mais il ne faut pas faire de reproches. C'est bien quand les euh, ministres, en fait, euh, ont, ont leur combat. Le, le Mounir travaille énormément sur la transformation numérique de l'État et euh, il va certainement regarder comment la blockchain peut être utilisée dans ce cas de figure-là et on aura des, des actions et des expérimentations concrètes euh, là-dessus. Et deuxièmement, Mounir travaille aussi sur un sujet essentiel, qui est l'inclusion numérique. Euh, la promotion des femmes dans le développement euh, du numérique, le fait qu'il n'y ait personne qui reste aux côtés de, de l'usage du numérique dans la société. Euh, je pense que c'est des, des gros, gros sujets aussi. Et donc, euh, il voilà, ne faut pas reprocher aux gens de traiter ça plutôt que ça. L'important, c'est d'avoir le soutien à très bon niveau, au niveau du gouvernement, sur les enjeux de la blockchain. Très bien. Et c'est le cas. On fait signe qu'il faut rendre la salle, donc on va s'arrêter là pour cette petite interview. Merci.